Mes très chers frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles et patriotiques le plus aimable et le plus combatives possible. Mardi dernier, le peuple africain injustement incarcéré en Lituanie. Hommes, femmes, mineurs, adultes, se sont levés justement au nom de la Charte de la Liberté pour lutter, résister et prendre le chemin justement de la dignité pour leur liberté. Mes chers frères et sœurs, dans cet esprit et dans cet élan justement de solidarité, nous avons permis à ce que beaucoup d'entre vous, de loin où vous êtes, de partout où vous êtes, que vous puissiez suivre justement la cruauté au cœur des frontières de l'Union européenne. Notre intention n'est justement pas de plaider ou de pleurnicher ou encore moins de solliciter l'aimable attention et la pitié de celles et ceux qui se sont érigés justement à barrière pour entraver leur liberté de circulation. Notre intention n'est nullement d'encourager justement le pillage de cerveaux et des énergies dans notre mère patrie l'Afrique, mais devant un fait accompli dont on sait les causes exogènes et endogènes, le pillage ininterrompu de notre mère patrie l'Afrique par des forces obscures venues de l'Occident, mais aussi la mégestion et l'incompétence de la plupart des dirigeants africains dont la plupart ont choisi justement d'être à la solde des intérêts européens et occidentaux, sacrifiant ainsi l'avenir de notre jeunesse et de notre peuple. Devant ces cafernarums, notre peuple a pris un élan naturel. C'est lui qui habite et qui anime toute personne, qui cherche justement la survie, qui cherche à protéger justement sa descendance. Beaucoup ont choisi la résistance en Afrique. Beaucoup ont été justement poussés vers l'émigration. Et parmi ces peuples, cette population que l'on peut considérer fragilisée, qui se retrouvent justement dans les frontières de l'Union Européenne, nous avons nos frères et sœurs présents en Lituanie, en Lituanie, mais aussi en Pologne, en Pologne, mais aussi en Biélorussie, en Lettonie, dans l'ensemble des pays aujourd'hui baltes de l'Europe de l'Est. De Ces derniers sont euh, la cible justement des politiques inhumaines, nauséabondes, euh, ségrégationnistes et violentes de la part de l'Union Européenne, décidées, comme on le sait tous, par Paris, Bruxelles et Berlin, et qui sont appliquées scrupuleusement par des gouvernements pauvres, de gouvernements insignifiants dont la force ne représente rien, justement, euh, comme euh, celui de la Lituanie, mais des gouvernements qui euh, veulent montrer, justement, à leur patron de l'Union européenne qui sont les bons élèves, les bons agents de sécurité et qui empêchent justement la libre circulation de ceux qu'ils considèrent comme de migrants, comme des personnes qui sont justement rentrées de façon illégale dans leur territoire. Tant soit peu, mais cela ne donne pas le droit justement de violer fragantement leur dignité, de bafouer délibérément leur dignité, de violer leurs droits fondamentaux et libertés fondamentales. Nous avons pu remarquer que le gouvernement de la Lituanie utilise, comme vous allez voir dans ces images justement ce qu'ils appellent des forces spéciales vis-à-vis -vis des personnes mineures, vis-à-vis -vis des adultes non armés, de femmes qui sont justement violentées, euh, humiliées, qui ont été torturées, nues, arrêtées, nues, brutalisées, précipitées au fond du gouffre, qui aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons huit sœurs et quatre frères qui sont dans le goulag, euh, justement, dans les geôles que l'on qualifie de geôles euh, réellement, des déshumanisations, de peuples africains. Vous savez la violence inouïe euh, avec laquelle jadis parfois l'Union euh, euh, soviétique réprimait les brigands, réprimait les malfaits, réprimait les traîtres et la plupart de ces centres que, que l'on vous présente comme des centres de demandeurs d'asile sont en réalité de camps et de prisons autrefois servis euh, dans le euh, goulag soviétique pour justement torturer différentes catégories de personnes. Mes chers compatriotes mes chers frères et sœurs. Jadis, nous n'étions pas informés. Autrefois, personne d'entre nous ne savait ce qui s'est passé réellement dans ces camps de déshumanisation. Mais nous avons permis, grâce justement à, au courage de nos frères et sœurs, grâce justement à la disponibilité que notre, d'avoir été auprès de ceux euh, qui ont choisi justement de prendre le chemin de la liberté, d'avoir été aux côtés de nos frères et sœurs qui ont voulu crier haut et fort au secours, non pas justement à leurs bourreaux, mais à leurs frères et à leurs sœurs que nous sommes, pour que nous puissions, toute la diaspora, prendre la mesure de ces années. L'éclatement de cette guerre doit nous permettre aujourd'hui de comprendre qui sommes-nous, où sommes-nous placés, comment sommes-nous traités et considérés d'ici et là. L'homme et la femme africaine doivent prendre conscience, doivent prendre conscience de ce qu'ils sont, doivent prendre conscience de la nécessité qu'il y a aujourd'hui de s'autodéterminer, d'assurer justement, si vous voulez, leur défense à tout point de vue, et d'aller vers la libération effective de leur mère patrie d'Afrique, parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est ni à l'est, ni à l'ouest ni au nord, ni au sud de l'Europe que se trouve la protection et si vous voulez les saluts de notre peuple. Mais c'est en Afrique en Afrique avec des dirigeants capables justement de porter les aspirations profondes de notre peuple en Afrique avec des dirigeants capables de planifier des décennies en avance l'avenir de notre jeunesse. En Afrique avec des dirigeants qui seront capables de dire non non aux injonctions de la communauté de la soi-disant communauté internationale non aux injonctions de l'Union Européenne non aux injonctions des états unis d'Amérique non aux injonctions de l'Occident. En Afrique avec avec ces dirigeants qui seront capables justement d'être prêts à sacrifier de leur vie pour la souveraineté de notre peuple et le bonheur intégral du peuple d'Afrique. En Afrique avec ses dirigeants qui seront capables justement de construire un arbre de paix. Un arbre de paix pour le peuple africain, d'assurer justement la libre circulation de biens et des richesses et de personnes, d'assurer le partage équitable de nos ressources et de nos richesses nationales, tant régionales, tant continentales. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, est-ce que le moment n'est-il pas venu pour que la jeunesse et le peuple d'Afrique partout où nous sommes Que nous puissions faire pression aux différentes représentations diplomatiques de la Lituanie en Afrique du Sud, au Sénégal, au Congo, au Cameroun, mais aussi dans tous les pays de l'Afrique, d'où l'on peut pour justement démontrer l'indignation du peuple africain vis-à-vis -vis de ces traitements injustes et inhumains et dégradants réservés à nos frères et sœurs Est-ce que le moment n'est-il pas venu aujourd'hui de faire pression aux ambassades de l'Ukraine, aux ambassades justement de la Pologne, qui refusent autant tôt l'avenue de nos frères et sœurs justement vers leurs frontières, alors que ces derniers, vu euh, l'insécurité permanente et les conflits armés euh, de la confrontation militaire entre la Russie et l'Ukraine, euh, bat son plein. Est-ce que le moment n'est-il pas venu aujourd'hui pour le peuple d'Afrique, la diaspora africaine et panafricaine présente à Paris, à Bruxelles, à Berlin et dans différentes capitales, à Washington ou à Montréal, à Québec D'user notamment de notre présence et de notre poids pour faire pression aux autorités lituaniennes, pour faire pression justement à l'Union Européenne afin qu'un traitement inhumain selon l'esprit et la lettre de la Charte des Libertés qui a été justement lu à travers ces différentes actions menées à Medininkai, que euh, nous puissions aider. Justement à la libération de nos frères. Mes chers frères et sœurs, le moment est venu. Enfin qu'Africains et Africaines, enfin que Congolais et Congolaises, enfin que Maliens, Maliennes, Sénégalais et Malienne, Sénégalaises, Sénégalaise, enfin que Nigériens et Nigériennes, enfin que Camerounais et Camerounaises. Tous et toutes, nous puissions nous mettre ensemble pour justement restaurer la dignité bafouée de notre peuple. Faire en sorte que ces femmes, ces hommes et ces enfants, justement ces mineurs, arrêtés injustement, soumis dans des traitements inhumains qui ont été mordus par des chiens, brutalisés par des forces spéciales, avec des gaz spécifiques qui ont été euh, justement... Euh, asperger sur eux cette violence inouïe que nous ne pouvons considérer et tolérer. Mes chers frères et sœurs, le moment n'est-il pas venu de faire bloc, de faire barrière à ces forces néfastes Alors je vous appelle maintenant à une mobilisation pacifique, à une mobilisation grandiose, à une réponse euh, nucléaire, une action véritablement capable de branler le fondement de cette politique sécuritaire inhumaine et dégradante appliquée par l'Union Européenne contre le peuple d'Afrique, contre le ressortissant de notre mère patrie d'Afrique. l'Afrique. Mes chers compatriotes, si nos frères et sœurs enfermés, emprisonnés, ont eu le courage et l'audace d'affronter cette police sauvage et barbare, brutale de la Lituanie, de ce gouvernement mendiant et, et impropre justement, euh, qui euh, utilise justement notre peuple comme des cobayes pour euh, expérimenter leur nouveau matériel récemment euh, réceptionné auprès de l'Union européenne. Si le nôtre se sont levés et ont dit non, à combien la plus forte raison nous qui sommes à l'extérieur de ces frontières, nous dont la plupart d'entre vous se considèrent aujourd'hui dans des pays, euh, des démocraties très avancées, à combien notre action sera une force de dissuasion nucléaire capable justement de mettre stop aux provocations, aux violations, euh, aux dégradations, aux euh, insultes Justement du gouvernement de la Lituanie et de l'Union Européenne, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, femmes comme hommes, le moment est-il venu plus que jamais, enfin qu'ensemble nous puissions agir pour aider nos compatriotes et nos frères et sœurs à arracher leur liberté, à se considérer aujourd'hui comme frères parmi nous et sœurs, en se sentant justement compris et soutenus. quelles que soient les raisons, quelles que soient les moyens ou les méthodes qui ont été utilisées pour qu'ils en arrivent là, bien que beaucoup d'entre nous ne cautionnent pas certaines démarches, mais le moment est là, pour que nous puissions nous consolider et faire justement euh, corps ensemble, afin qu'ensemble nous puissions aller vers la libération et la liberté de notre ancêtre. Écoutez-nous, ancêtre, protégez-nous, ancêtre, exaucez Unité, dignité, courage. Mm. Mm. Je suis venu me